et coup d'envoi de ce match et il y a du beau monde sur la pelouse qui faudra-t-il surveiller selon vous j'aimerais mettre à l'honneur Jordan Henderson c'est peut-être l'un des meilleurs relayeurs en Angleterre il est vraiment très fort avec un passeur comme ça, le foot est plus facile oui, c'est évident, pas de surprise c'est bien écarté Bale, il a de l'espace. Bale, le centre. Cristiano Ronaldo. Oui, il peut frapper là. Oh, le gardien est là. La classe. C'est un super arrêt. Fine save. Premier corner dans cette rencontre. Et la défense qui s'offre un répit. Gros, qui centre. Benzema. Oh, but But pour le Real Madrid. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Quelle intelligence dans la finition! Ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Wijnaldum. Bon, oh, ce jeu de passe, quel régal Qui est le premier sur ce ballon Henderson Tony Kroos. C'est joué long, attention. Dans la profondeur, plein axe. Oh, la grosse occasion le bon dribble. Jordan Anderson. C'est joué long, c'est dangereux. Quel tacle Il joue dans l'espace. Il peut repiquer dans l'axe. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh l'inspiration Oh le but Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Le ballon dans la surface. Pierre le gardien, il capte. Modric qui tente un centre lointain. Lalana. Jordan Anderson. Wijnaldum. Milner, Philippe Coutinho, sur l'aile gauche et il a du soutien, il écarte, il joue sur l'aile, le bon jaillissement, le centre devant le but, il dégage bien ce ballon, bon c'est sans doute pas le centre de sa carrière, l'interception au bon moment, Jordan Anderson, il cherche à construire pour trouver la faille dans la défense oh voici Bale oh le contre l'arme fatale Bale oh l'intervention magnifique et l'arrêt magnifique et ça c'était pas facile à arrêter croyez moi Et ça se joue à rien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. C'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Ce contre peut très bien aller au bout. Il joue dans l'espace. Casemiro. pour un long centre. C'est joué long, attention. Il envoie le ballon dans l'axe. Celle-ci était trop longue. Le long centre. choisi là-bas sur l'aile. Bale reçoit le ballon. La belle interception. Lucas. Le ballon traîne toujours, attention. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Il est passé. Ballon en retrait. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Matip. L'Alana. Voici Roberto Firmino. L'accélération. Il ne se pose pas de questions. qui a donc offert un but à son coéquipier. Jordan Anderson, dans le tour de la défense, il est servi, il peut en profiter Quel geste inutile, il s'est complètement jeté Et Il concède ce penalty, mais sur les images c'est logique Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations, ça vous met en difficulté Et voilà, ils réduisent le score sur ce penalty. Oh le calme, c'est impressionnant. Il savait ce qu'il allait faire depuis le départ et il a exécuté parfaitement. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est un tout autre. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Et trois buts dans cette première période, le score, 2 buts à 1. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Jordan Anderson. Philippe Coutinho. Il joue dans l'espace. La tentative ouais, il frappe encore Et le cadre se dérobe largement. Clairement, ils sont revenus dévestis avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. C'est Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Daniel Carvaral Cristiano Ronaldo. Alana qui choisit de centrer. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il file au but. C'est parfait, magnifique. Voici un bon centre. L'arbitre a sifflé, faute. Liverpool, qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire, j'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous savez. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Un grand dégagement le plus loin possible. Il cherche son coéquipier. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Lalana. Oui. Winaldum. Il dans le dos de la défense. Ouverture vers le poteau de corner. Le bon dribble. Milner. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non Exact. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là l'entraîneur a abat sa deuxième carte. de l'espace C'est une frappe ah, C'était bien joué, la passe au départ était magnifique Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de sans aucune préparation La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement Ça joue à gauche Le ballon est perdu, il va falloir revenir Il centre de loin Bale Il est passé Il fait jouer la sécurité. Le ballon sort en touche. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Oh Cristiano Ronaldo Une occasion. Quelle inspiration Faut tirer là. Oh la main ferme. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Casemiro. C'est joué long, attention. Il peut en profiter Carvajal. Et le bon dégagement. La défense est en sursis, s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Klein. Lalana. Qui choisit le côté gauche? Sturridge, Il est lancé vers le poteau de corner. Milner! Choisi la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Lallana. Oh, Sturridge. ça va vite. Dans l'espace, la passe est précise. Bien joué ça. Coutinho, un autre tir. Oh but. Oh l'opportuniste et quelle efficacité. OK, l'attaquant est très opportuniste, oui Mais quelle mésentente de la défense C'est le bazar Et ils ont réussi à combler l'écart La question qui se pose, c'est auront-ils l'énergie pour aller chercher la victoire Origi, pour trouver la faille dans la défense Dans le dos, il est à distance de tir Cauché dans la surface, ça va leur coûter cher. Ce pénalty c'est peut-être la fin de leurs espérances dans les dernières minutes. Et ça passe, ils ont complètement repris l'ascendant. Et à aucun moment ils ne donnent l'impression d'avoir douté. Ah la gardienne n'a pas eu la moindre chance sur ce pénalty, c'est parfaitement tiré. On a déjà vécu pas mal de rebondissements dans ce match, et s'il y en avait un petit dernier Joli passe lobé. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, il s'en sorte bien là, d'un cheveu. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Une très longue passe. Jeanne. Il file vers le but. Oh, la grosse occasion! Parade, superbe Oh, c'est un arrêt important, ça Quelle classe C'était un arrêt extraordinaire Alors, comment vont-ils jouer ce corner Voici un corner qui pourrait tout changer. Ça, c'est directement pour le gardien. elle passe benzema au oh, très beau bon ballon il écarte le jeu borigui c'est fini le match est terminé Oh, ils l'ont laissé filer ce match il menait au score ils se sont